Je suis Allah Da je suis vraiment nous suis une Je suis Sam Simon. Je Angela. Sam Simon. Alors là, je suis là pour ça deuxième fois. Et tu Madame Cissé. Ah, on a tiré le chèque. Ouais, c'est que c'est bon. Ni les jamais attendront, monsieur Cissé attendront. Ni à qui le petit classique on a de là. Parce que classique on a toujours monsieur Benyefa elle la vous Cissé non. Ni à qui parler quand on catémanana. Michel parler à doctorat sur le tout l'endroit. Gozila les élèves. Bien dameine. Qu'aujourd'hui nous allons étudier l'addition des mots. Exemple A plus L plus I ça donne Ali en Ok on continue B plus A plus M plus A plus K O ça donne quoi Toi mais ma ça donne Bamako c'est très bien ça donne Bamako on continue qui d'autre toi enlève toi Abdoul Abdoul la quand toi M plus A plus L plus I ça donne quoi Comme Mali c'est très bien c'est Mali ni monsieur, question posée, réponse Ni monsieur, question posée, réponse BB. Pour que la vous rien qu'elle Monsieur, vous Monsieur, vous rien de Je Je Je B, plus A, plus L, plus I, plus C, plus T, plus O, plus R, plus W, plus Q, plus M, plus B, plus 11, plus 18, plus 14, plus 245, plus O, plus M. Ça donne quoi Ah qui j'ai comme Méché. Ça donne, Est-ce que ça va <t 'en> Ça donne quoi ni lever a de de se Il village qui faire. Il y a qui en un qui y Et nous sommes là. Nous Nous Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. là il a jeté la frogue la il la a vous la qui jo, à quoi petit? Nefene, de Menefidini, Fouane Corbana, il ne fait pas de comment avec Gatani. Ok, je vous remercie. Great Britain, Scare